Il va se tourner. Il va lever la tête. Je veux pas savoir d'où tu l'as sorti ton Brûle la diapo, brûle tout en fait. Tout brûler. Okay. Je pourrais brûler la ville. Non ah oh, d'accord, je vois pas la ville. Ok ok. Je vais juste demander. <rire> Mais pas de problème. J'ai envie d'ouvrir la porte et de glisser la main de la momie. Et faire Coucou. Qu'est-ce <rire> qu'il y quelqu'un histoire d'être sûr que, que c'est pas à moi qu'on attaque. Non, nope, non, nope, non. Nope. Pas dix non tant qu'on a passé. Encore la veste sur moi hein? Non, je j'ai laissé, j'ai laissé, laissé la main. Ok, there you The old archive. I haven't been here in so long. Dans la fois que t'as dû venir ici besoin d'une main de momie la lumière n'est pas il n'y a rien de rassurant mm -hmm. mm -hmm. hein? hein? qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a <rire> Grande et petites familles européennes compilation de biographies de membres influents grande famille une compilation ok Faux. la maison le grand le grand qui a par la suite fusionné avec la maison armsberg c'est haut et bas, au fil des ans, l'avènement et la chute d'un empire industriel et la dilatation d'un héritage par Argos le Grand. Le héritage de l'énorme fortune de la famille qui a fait de l'équipe, de l'enquête sur le paranormal, l'obsession de sa fille, fond de sa vie, fond de ce volume, l'un des volumes les plus passionnants de cette collection par-dessus la troisième corde Le Grand, là, on l'avait avait déjà entendu parler un précédent volume et puis précédent juste chercher okay. Okay. le soin apporté à la cinématographie du jeu non, c'est nul, hein. non. Non, non. Non. Déverrouillé, il vous regarde. Je dis ça, je dis rien. <rire> J'ai quand même survécu en first try sur ça. C'est pas si compliqué la Japan Expo finalement. Tu fais plus jamais ça, t'écoutes à la porte Tu fais plus jamais ça Tu fais plus jamais ça hein On a la... Là... Oh, c'est reparti de l'enquête de Cher. On verra, c'est un livre sur Argos Le grand Une biographie une collection d'articles sur lui, je pense. Apparemment, il a passé une partie de sa vie à voyager à la recherche d'événements rares et bizarres. Des trucs de gens riches. Je ne sais pas. Je La biographie s'arrête juste après son dernier voyage. Cet écrit, il est revenu sans son boîtier de fibres, sans l'énorme quantité de matériel, avec son même souvenir, la boîte à musique qu'il a apporté à ses petites filles. Elaine qui a 8 ans et Ariadne qui vient de naître. Il y a une note de Cher qui dit, Voir l'archive du journal de l'événement. Est-ce qu'il y a une archive du journal par ici Ah, c'est tellement bien vu. I'll go take a look. J'en peux plus, dire. Mmh. Ça a renouvelé tout. Mmh. clic clic je pense qu'il a une vraie lampe. en Belgique, sur l'histoire des sciences. Omar y était, il m'a apporté un cadeau. Oh. L'alarme incendie. Y'a personne dans le euh, je suis pas surprise. Non, non Non, non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 Radio-utilisé par le concierge. Ok. Je me donne Maxwell est petite de base. Hein Non, c'est pas la Je me Maxwell. C'est quoi Ça me bute. Enfin... va mourir l'ambiance. Mmh. Tic -tac, tic -tac, tic -tac. Okay. Je la trouve plus naturelle dans ses déplacements elle. un peu faim, je ne l'ose pas manger quelque chose avec cette machine. Oh oh oh C'est cassier Allons ah, l'enfer Waouh Va te faire... coudre, Mérino. Je suis complètement d'accord, ce mec est juste câblé différemment. Ouais. Ils veulent faire de la couture. C'est Twitter C'est la pp de Twitter. Un rouleau éponge servant à peindre des murs et des plafonds. Ah hein oh, Il me faut de la peinture là. Ils veulent coudre des mérinés. Qui a mis cette chaîne lourde oh chaîne chaîne chaîne chaîne chaîne on a pas croisé une pince alors on l'a pas c'est à dire que c'est plus possible on peut plus l'ouvrir c'est pas le cas c'est dommage c'est le gameplay qui le veut. c'est le gameplay Non monsieur. Il mm -mm -mm. rien là. C'était une fontaine, bien sûr. Of course. Oh Et même le chat il est comme ça en mode. En mode. Oh. Ok. Ah, une a... <rire> Comme si c'était pas assez il y a plus quelque simple. Quelque chose sur la table Un stylo. Porte mine. Un 10. Mais le tout est étonnant. Ok. Et on va le récupérer puisqu'on va avoir accès à, à une zone à un endroit. Je pense que... Ouais. Oh, le porte-manteau qui te fait penser à Satan. Le porte-manteau qui te fait penser... Le porte-manteau qui te fait penser au diable. pense que la pince, euh, on ne peut plus la récupérer. à prendre en réunion la diapo <rire> Je ne reste pas Je pas Je suis pas très télé <rire> Je... <rire> Regardez. Par la magie du séchage. Oh. La moitié est d'innovation. Tout m'intérêt a été laissé à l'abandon. Pas la de peinture. J'ai apporté des fleurs à la secrétaire aujourd'hui, mais elle n'était pas là. Personne n'était là. Où sont-ils Toute l'équipe devait se rassembler ici aujourd'hui pour peindre. S'il s'agit d'une blague, je ne la trouve pas drôle du tout. Je ne peindrez pas tout seul. Je m'assoirai ici, ici jusqu'à la fin de la blague. Si vous n'êtes pas de retour d'ici là, je partirai. Vous pouvez le dire, au patron, si vous voulez. Dites-lui en quoi vous trouvez drôle de tous disparaître Juste parce que j'avais une demi-heure de retard. Vous verrez alors s'il rira de votre blague. Ce n'est pas drôle, sérieusement, ça ne l'est pas du tout. Allumez les lampes, veuillez allumer les lampes. Ça. New, World, New World attends. Il faut la bonne date. Je pense qu'on a rien à faire. Point café. Euh. J'ai une personne à écrit des trucs ici, même si l'écriture a l'air similaire. Ce sont des mots aléatoires. Des mots étranges d'ailleurs. Ah, c'est pour se cacher. C'est une table pour se cacher, ça ou euh, j'ai l'impression que oui. Hein. J'ai totalement l'impression que oui. Hein. Donc table pour se cacher et casier euh, plus loin. Son cher est réfractaire au progrès concernant la technologie. Un téléphone. Le cordon de téléphone a été arraché. J'espère que. Okay, qu il quasi fermé je suis sûr ok ces fenêtres sont toujours fermées Ouah, wow, l'angle de vue sans deck c'est pas nager, assez ferme c'était pas le technicien SFR parce que sinon ça voudrait dire qu'on a passé 8 jours dans le jeu. décision bouchée, un robinet qui... Ah, j'ai eu une seule de bagne. Mais... Ouais. C'est un plus courant d'air. Ça, ça, ça sent les grands airs du Nord. Ça, Au crapou, ouais. Ouais, grave. Non. On va vous prendre, du coup. Mais très erreur. Je suis d'accord. Grace, est-ce que tu no, no, Non, non, non, non Je ne peux pas sortir Mon flashlight est out of batterie I besoin de batterie Ok Max, ne pas I'm Je vais trouver des batteries. En oh, ce stylo Mets-toi-le dans l'œil! On a la radio, hein. On cherchait. Impossible couvercle des piles est bloqué. Si seulement j'avais une scie à main... Je vais pas m'aider. Peut-être avec la peinture sèche alors. Ok. J'ai l'impression que ça part. Hop là, ça ne coule pas non plus Tu vais prêter n'importe Je Tu me tchat J'apprends de fou. Chaque fois que j'ouvre une porte, mais. J Jure j'appréhende mais de malade As-tu Max? Mais pourquoi? <rire> Max? Pas là. Hein. Après, il sait faire pipi tout seul, hein. mais il a pas besoin de moi. à la mort, qui revient. fait toujours le même effet. Un lecteur de microfiche. Le recherches porte habituellement des vêtements, car ça. Ah, comment on fait pour des vêtements. Il faut une micro-fiche, ok. Tenue, hors de tenue. Okay. On me demande si les micro-fiches ont été archivées. Euh, les micro-fiches, on peut les trouver ici, hein. il me semble. Hein. Il a rien qui fonctionne. Huh? la même question euh... bon bref <rire> <C> est... <coughs> on est passé par ici là c'est là où il y a toutes les Ok, okay. là c'est là où il y a toutes les micro -fiches. on est d'accord ah bien ouvert nouvelle salle accès on a accès à une nouvelle salle. Des rouleaux pellicules éparpillés partout. Ça m'étonnerait que le professeur Recher ait trouvé quelque chose d'utile ici. Ok. Est-ce qu'on moi pas une microfiche là ici d'ordinateur Un lecteur microfiche, il y a trois. Il y en a trois dans l'archive des journaux. C'est pas comme s'il pouvait lire ma main. Ouais, donc il faut aller chercher les microfiches. Euh, je flippe juste à ouvrir. Personne dans le secrétaire. Capitaine le de l'office sensor. La porte doit être Captain mouvement qui ferme les portes, c'est un peu parano pour être mort. Donc. Non d'un que, QUE Regarde devant toi, regarde. au pas du tout. l'angle de caméra qui était... <t 'en> Ça doit être recouvrir le capteur de peinture alors si je combine ça avec le rouleau oh yes je sais pas pourquoi est-ce que les cambrioleurs euh, font des études en techno alors que en tant que peintre en bâtiment tu peux euh, je sais pas finalement Just a little Le cambriolage, le <rire> damn thing to stop Je sais pas pourquoi George Clooney n'a pas fait la pave à moi, je comprends. Je trouve ça hyper injuste. C'est rose, la peinture rose. Ah oui, mais c'est la peinture de fille, c'est pour ça. Si je jouais un autre personnage, ça aurait été, ça aurait été bleu. Un fax qui n'a pas été récupéré. Oh Professeur Wesker. Professeur Wesker. Peter. pas de registre. Lire. Becca. lisez ceci... Dès que vous le verrez, le professeur Usher agit bizarrement. Il arpente les archives, toute la journée perdue dans ses pensées. C'est étrange. Même venant de lui, il me répond à peine et pourtant semble semer le doute et la confusion. Il trimballe parfois une boîte à musique qu'il actionne de temps à autre. Monsieur Spencer l'a pris à partie à plusieurs reprises. Et à chacune de ces occasions, on aurait dit que Usher venait de se réveiller. Il retourne ensuite à son bureau pour y passer des heures. Chris dit qu'il a agi pareillement la nuit, si ce n'est encore pire. Nous pensons qu'il a dormi dans son bureau. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que... parce Pardon. Ah. Parce que personne ne l'a vu sais par... <rire> J'imagine la personne dans la feuille. Ah, parce que... Parce que quoi Sans IQ. <rire> Et c'est ainsi que Dieu inventa le perso. En outre, William a déclaré avoir entendu d'étranges bruits ressemblant à des hurlements. Enfin, ce sont que des viewers qui discutent avec la modération. Mais quand il est allé vérifier, il n'a vu personne. Aujourd'hui, il m'a interrogé sur les archives de Norton. Un petit journal d'une petite ville paumée. 1913. Que diable pourrait-il bien chercher La réponse est dans la question, peut-être. Si vous remarquez quelque chose de vraiment bizarre, appelez la sécurité. Oh Sécurité <rire> Ah C'est le moment On top départ 1, 2, 3, c'est parti Sécurité Personne n'a vu Max depuis quelques jours. Ah, il est, est pisou hein. Un gros gros pisou Giga pissou et j'ai l'intuition qu'avant la fin des vacances, il va sortir de son pissou. Il va se passer quelque chose. Bah genre, il va finir en sortir de... Il va arrêter le pisou. Peut-être... Clé en plastique. 0,1 ou 10 Ah, j'irais 10. C'est un, un genre de, de 10 plutôt. T'écris ça pour un 10. 0,1 je dirais... Max. Yeah. As-tu Nord Advertiser. 1913. 913 oh oh oh oh oh oh oh Microx, des microfiches que vous verrez plus clair que clair, plus blanc que blanc, plus limpide que limpide, grâce à Ultrax. Une copie petite échelle d'un ensemble de documents de journalistes. Microfiches incroyables, font gagner tellement de place et il dure beaucoup plus longtemps que les feuilles. Oh, c'est vraiment chouette les microfiches. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi, je parie 20 balles qu'il y a de l'humidité à l'issue <rire> de cette affaire. Non, ça par exemple, j'aime pas. Le taux d'humidité augmente de minute en minute. Ah non Quel okay, jour Année 1913, hein, c'est ça Oh non pas celui que je cherchais. On est bien. Parce que là. Attendez. 17 août.. Franchement, la seule date que j'ai, c'est 17 août et encore. Parce que 17 août, c'est le témoignage du mec. Tu vois J'ai tellement la crainte que.. Alors là on avait pris la doc. On a tout fouillé là. ressemble à une note de travail. C'est dans le coin, de toute façon, il n'y a, a, a pas 15 000... Euh... Je vais quand même vérifier là. Non. Ah, je crains, je crains, je crains. baisser la lampe, je veux pas bouger. Je veux je veux pas bouger, je veux rien faire. <rire> je veux pas me retourner, elle, elle va être dans mon dos Max J'étais sûr J'en étais sûr, j'en étais... Sûr. Sûr Là, c'est un autre bureau. Tu vois Ok, y a rien. Ah On a ouvert ou... Ok. Progrès. On m'a dit que le professeur cher, aimait ce genre de peinture. On a trouvé un nouvel espace, un nouvel endroit. Note hâtive. Le grand Hamsperg riche, le bureau de cher, Et confronté à des difficultés pendant le XXe siècle. Que s'est-il passé La mort d'Argos le Grand. Consulter les registres et enquêter sur la famille, le passé et le présent. Des héritiers des parents de éloignés je dois me renseigner sa vie, mais également sur sa mort. 17 mars. 17 mars. 17 mars 1913 Je ne veux pas sortir. Je ne veux pas sortir. rien essayer, c'est à que le dire. Euh, non l'autre. Est... Oh, Ça... Ouais. Ça les fenêtres, sinon il fait froid et il y a des courants d'air démoniaques. On est d'accord que c'est le 13 mars. 17 mars, 17 mars 1913, c'est quoi ça Oh, ah si, oh, sur en bas. météorologie, opinion, criminalité, affaires et finances, politique, sport, même les photos elles sont... L'histoire que le professeur cher cherchait. Je dois sortir d'ici. Ça fait un moment que je me fais la même réflexion. La famille Legrand, Hemsberg meurt. Argos Le Grand héritier de la famille Legrand et propriétaire du conglomérat d'affaires LGA Inc. est décédé dans des circonstances mystérieuses avec son épouse et sa fille aînée, âgée de 8 ans. Les événements se sont produits tard dans la soirée d'hier, mais la maison de vacances de la famille où il profitait du printemps après le voyage du Magna bien connue. Bien que les autorités aient fait très peu de déclarations publiques et que l'enquête soit en cours, la théorie le plus Possible à ce jour et que la famille a été victime d'un vol avec violence, le seul survivant étant la picadette. la fille cadette, la fille cadette, la fille cadette, la fille cadette, la fille cadette, cadette, la, la fille, la fille, fille, fille, fille cadette, Ariane, qui est saine et sauve et sous protection policière. Je ne veux pas sortir. Okay. Max Max Max Max où Faut qu'on sorte d'ici donc. Du coup elle est d'accord sur le principe qu'on n'a plus rien à faire ici. Oh shit.